C'est la première journée donc de la participation de notre chambre à ce Salon de l'Habitat de Toulouse. C'est aussi la première fois que euh, les médiateurs professionnels sont présents sur une manifestation de ce style qui a par ailleurs une grande ancienneté dans la région, que les gens connaissent bien, euh, une manifestation à laquelle le public est habitué à venir. Et ça pose un certain nombre de sujets de travail très intéressants, puisque d'abord les organisateurs eux-mêmes cherche et demande à nous connaître pour pouvoir euh, promouvoir l'espace qu'ils nous ont alloué sur ce salon. Et la première chose que nous avons faite euh, a été euh, à plusieurs reprises dans la journée d'expliquer de, euh, aux organisateurs, aux hôtesses, etc. en quoi consistait la médiation professionnelle, comment nous intervenions, etc. Et c'est avec beaucoup de dynamisme et de gentillesse qu'ils ont, euh, à partir des éléments que nous leur avons donnés, euh, qu'ils ont organiser la promotion de notre espace. C'est ensuite également très intéressant vis-à-vis -vis du public. Le public vient ici dans l'état d'esprit de rechercher des éléments décoratifs, et d'aménagement de la maison, ou de l'appartement, de jardin, etc. Et il ne pense pas spontanément à un espace médiation, à l'utilité d'un espace médiation. Or, quand il nous voit, il s'interroge, il se questionne. Qu'est-ce qu'ils font là à quoi ça sert Et à partir de là, on a vu hier des personnes venir euh, nous solliciter parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont eh bien, euh, plusieurs motifs, parfois pour la même personne, plusieurs motifs qui justifient de se rapprocher de nous, de nous demander un conseil. Et puis nous espérons, pourquoi pas, effectivement, dans un avenir euh, pas très lointain, nous solliciter pour une intervention en médiation, en accompagnement ou en prévention, ou en amélioration de la qualité relationnelle. Et c'est effectivement, de ce point de vue, ça semble, notre participation à ce salon pour les jours qui viennent paraît euh, avoir, euh, être porteuse de, de fruits euh, importants et nombreux.